Bonjour, Dr. Frédéric Bonin, médecin de famille spécialisé en urgence et porte-parole du groupe IMPACT, Initiative médicale pour l'action contre la toxicité environnementale. Pourquoi je vous parle aujourd'hui Je vous parle parce que j'aime Rouen-Aranda, j'aime les Rouen-Arandiens. Je suis un gars qui est ici depuis plus de 20 ans, qui est très impliqué dans sa communauté, -là, beaucoup au niveau des sports, entre autres. Puis, euh, le rapport de la santé publique qui a été publié en, en mai dernier, lorsque j'en ai eu connaissance, m'a jeté en bonne de ma chaise. Vraiment pousser à m'impliquer et à me faire entendre là, à ce sujet-là. Ce rapport-là, qu'est-ce qu'il disait? Il disait essentiellement qu'à Rouen-Oranda, nous avons 62 cas de cancer du poumon par année. Si on avait des taux équivalents à ceux du reste du Québec, on aurait 48 cas de cancer du poumon par année. On a donc 14 cas de cancer de plus à chaque année. Et ce, malgré un taux de tabagisme équivalent à celui du reste du Québec et très peu de radon dans le sol. À rwanda nous avons 3300 patients qui souffrent de MPOC, alors que si on avait des taux équivalents à ceux du reste du Québec, on en aurait 2200. On a donc 1100 patients excédentaires qui souffrent de MPOC. C'est quoi ça, la MPOC? C'est l'emphysème ou la bronchite chronique. Ça mène à plus d'essoufflement. Donc, si vous êtes chanceux, vous êtes juste un peu plus essoufflé que le voisin. Si vous êtes mal chanceux, vous avez peu de qualité de vie parce que vous êtes toujours essoufflé, vous, ça vous empêche de faire vos activités. Si vous êtes encore plus malchanceux, bien là, vous avez de l'oxygène. Vous voyez, vous voyez sûrement des patients là, qui se promènent avec des compresseurs et de l'oxygène dans le nez là, via une canule nasale. Si vous êtes encore plus, plus malchanceux, ben là, ça peut mener au décès. C'est la quatrième cause de décès au Québec. C'est également la première cause d'hospitalisation au Québec. Donc, ça, diminue une qualité, ça, ça amène une qualité de vie qui peut être très diminuée. Ce qu'on voyait également dans ce rapport-là, c'est qu'à Aranda on a 25% de chance de plus d'avoir un bébé de petit poids. Euh, ça fait donc environ 120 de bébés de petit poids excédentaires par rapport, au, par rapport au reste du Québec, si on avait les mêmes taux quoi, que dans le reste du Québec. Un bébé de petit poids, peut-être que c'est pas très grave. Dans certains cas, c'est un bébé qui, qui, qui va grandir normalement. Par contre, pour d'autres enfants, ça représente des problèmes de, de croissance, des problèmes neurodéveloppementaux, entre autres, des troubles difficiles l'attention. Ça peut également représenter des, plus de cas d'hypertension en vieillissant, plus de cas de diabète, plus de cas de maladie cardiaque, plus de cas de maladie pulmonaire. Donc, souvent, c'est des choses qui peuvent nous suivre toute notre vie. Donc, on voit que ce n'est pas des impacts négligeables. Là. 30 de chances de plus d'avoir un cancer du poumon, 50 de chances de plus d'avoir un MPOC, 25 de chances de plus que le reste du Québec d'avoir un bébé de petit poids. Tout ça, malheureusement, mène à d'autres conséquences, des conséquences sur notre espérance de vie. À Rouen-la-Randa, dans le périmètre urbain, on a deux ans de moins d'espérance de vie que dans le reste du Québec. Dans le quartier de Notre-Dame, c'est encore pire. C'est cinq ans de moins d'espérance de vie que dans le reste du Québec. Tout ça, pour moi, est inquiétant, pour moi et pour nos collègues. Pourquoi? On soigne les patients, on les accompagne, on connaît leur histoire, on connaît leur visage. C'est notre travail, on va continuer à le faire, ça nous fait c'est ce, ce qu'on doit faire. Mais si on peut éviter que des gens tombent malades, si on peut éviter, je pense que c'est important de faire de la prévention de ce côté-là. C'est pour ça que moi et mes collègues nous demandons le, à Rwanda-Randa que nous respections les normes québécoises d'émission de contaminants, ce pour l'arsenic et les autres métaux, et ce le plus rapidement possible. Merci. Bonne journée.